Coucou YouTube Je me retrouve avec un mate qui a fait un nombre de kills pourri. Mais qui a été un support incroyable. Et genre, je comprends pas qu'il ait si peu de kills. En... Parce qu'en termes de support, exceptionnel le mec. La game est marrante. Je laisse la regarder, mon visionnage. Pensez à vous abonner. Bisous. Attends Quelqu'un est rentré là-dedans Je vais crucifier lui Et lui, lui je vais m'en servir d'appât les gars Please Do you hear me man Do you have mic Voilà c'est bon Can you give me tac. Il a l'air bon le coéquipier. Ok man, we don't have de so um, take take the uh, take the duel and uh, UAV. And let's go. Des joueurs sérieux ici. Pour les 22K. Oh non. Ok, I come back? Ah, Attends, mais il a claqué un drone là. Il a claqué toute sa thune pour, pour foutre un drone. Non mais... non mais les gars, vous êtes... ça, ça part en guerre des subs. Simon qui envoie 10 subs. Il y a Aiden qui répond, quand on... <rire> qui répond en envoyant 20 subs. Simon qui répond en envoyant 20. Non mon con qui en envoie 20. Cible de frappe à l'ébien de par 3-1, bien reçu. Trappé imminent. Non mais les gars, qu'est-ce que vous êtes en train de branler non mais c est, c est, non mais vous êtes partis dans une guerre totale Non mais gros, tu passes une fois, une fois par mois tu fais n'importe quoi On fait monter. Non mais là, vous faites monter ça comme une grosse érection avec une professionnelle, les gars. Wow faire le move les gars. Merci Clem pour les 10 sub gifts. Non mais sinon t'es incroyable. Tu t'es chauffé de ouf. Hein. Une balle. One one uh, one bullet, just one my friend. You're insane, bon. DJ. Non mais les mecs Jack Ride Jack Ride. dans la zone, surveillez le ciel Mettons-le sur le toit de Twitch. Bro. Take money. Bien joué bien You need four hundred for revive, man. Okay, go, go push, go push, bâtiment, go push, my friend. Fuck this guy, man. Okay, fuck this guy, my friend. C'est sérieux ce qu'il met lui En marche arrière sur un hélicoptère, vous avez eu ce qu'il m'a mis One more UAV my friend Oh non Non Ok. Pff, bande de tarés. Bande de tarés de chat. Il est paralysé, il, il saute, il s'accroupit exactement dans mon move. C'est dingue. Il assure, de, il assure comme une bête, mon mate. Il est mille fois mieux que quelqu'un qui parle, etc. One team of ghost man. Yes. Par là. And uh, right. Vous Restez sur vos gardes. It's ok <laughs> Il a pas compris, je les avais tués. Contact. Help me, man. On me, on me, on me, on me, last on me man, contact, What you a one HP man, ah oh, fait chier, j'en tombe un, l'autre je le craque et à chaque fois, à chaque fois il a un temps de retard, je sais pas comment il se démerde pour être sans arrêt en retard, alors que moi je suis sans arrêt à l'avance, il a tué un mec là-haut, il me semble. Sent... de mémoire je crois qu'il a tué un mec par ici, Ouais, c'est ici qu'il l'a tué. Wow. Il faut tellement plus de balles. Il y a un pistolet ou une connerie comme ça. Une kilo. Une kilo pour le corps à corps. Ouf. Je suis sûr. Juste derrière ça, je suis Il pêche, il pêche, il pêche, il pêche. Ok. Ok. On va, on va essayer de faire une réanimation fast J'ai par, parti Ah oh, you're alive Oh let's go man T'as dépassé on, a, on est à combien 21 500 sub. On a, on a atomisé le record Cha Chaque nouveau sub C'est du C'est entre guillemets du record, du record en plus hein. Mais les gars Genre, j'y peux rien. J'ai appu... appu... appuyé. Honnêtement, j'ai appuyé 5 fois. Oh non. J'ai appuyé... Le mec, j'ai appuyé 5 fois sur sauter. Ça a pas voulu. Euh... Genre, j'y peux rien là. Solide le mate. Hein. Il est très solide le mate Les gars vous, avez, vous voyez le, le, travail, le travail de support qu'il fait ce mate il a, que il a que 3 kills mais est-ce que vous trouvez que c'est, euh, ça représente sa game Est-ce que pour vous ça représente sa partie Il a 3 kills les gars j'en ai 21 Ça représente pas du tout les mecs Je vais te faire la oui. Restumble. Bah, en même temps, sans micro, c'est compliqué de pas rester humble. Mais... Let's go fast, my friend. UAV and we slay. Big game. Team, team, team, team. Well played, bro. Well play. Tu sais que je ne sais même pas où je tire vraiment. Ah, fuck. Je uh, You can peux vous can touch Moi si me revive c'est pour que je tire. Thank you bro. Ça aussi ça m'énerve, ça devrait pas être possible qu'on qu traverse l'autre comme c'était un putain d'ectoplasme Je crois que c'est l'une des plus rares au monde hein. Bon maintenant que j'ai clair mon bac Je peux retourner prendre de l'autre côté En fait En fait En fait il me suit partout C'est un, un super support Et moi je suis un tank hein, En termes de skill donc on se complète giga bien tous les deux. Mais c'est marrant, la, la, différence est, la différence est vraiment incroyable en termes de kills. Hein. J'ai 30 kills, il en a 3. Et pourtant, regardez ses moves. Il me suit partout, il est, il est génial. Il mérite beaucoup plus. <rire> you too Hey, I'm back for you my friend. Je suis un génie ou pas les gars Je me doutais qu'il y avait un petit rat, tu vois. Parce qu'il y a toujours un rat. Okay, it's you. <laughs> okay, one team just up. C'est Let's go. Ensuite, grenade On grenade paralysante. Ouf. Ouf. Euh, Clément, ok up one, one upstairs, one on the top. Ah ils rigolaient pas eux quoi. Ah. Eux ils rigolaient pas. Ouf. Ah ils ont bien joué, ils ont ils ont grave bien joué les gars. Je pense pas que. Non, ils cheataient pas, les gars. Ils avaient des bons moves et tout. Ça se, Ça se déplaçait fort. À chaque fois qu'ils ont pris l'info sur moi, genre, ils se sont déplacés. Ça, Ça jouait bien. Ça trichait pas.